Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va nickel Aujourd'hui petite vidéo sur un nid de frelons Asiatiques Non, Européens Et où ils se sont cachés ces frelons Européens Ils se sont cachés dans une cabane à oiseaux Je vais vous montrer Alors Juste là Donc il n'est pas gros, hein. on est au mois d'août. Hein. Donc il n'est pas gros. Bon, on va mettre un, peu, un petit peu de poudre. Le problème de ça, c'est qu'ici, juste là, vous avez une terrasse avec une vitre. Et les frelons, le soir, ils viennent toquer. Ils veulent rentrer, ils veulent boire l'apéro, c'est l'été, tout ça. Donc voilà. Donc le propriétaire, ben, il ne peut pas garder ce nid. Du coup, le nid d'oiseau, ben, il est plein. Donc les oiseaux, ils n'y vont pas non plus. Donc il faut traiter ça. Allez, je m'habille, je me prépare pour le combat et je vous dis à de suite oh oh, oh oh, oh oh, des, des Allez, c'est parti pour le combat On va aller voir ces petits frelons européens non, allez, on va aller voir ça Salut les petits frelons Faime pas la maison Alors qu'est-ce que tu veux dire Tu passes sur YouTube. Là. Voilà, petite attaque. Donc vous voyez quand même le plan européen, il s'est attaqué. Donc il faut faire attention. Donc là ça suffit. Alors, ça reste magnifique.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 Donc vous voyez tous ces frelons quand même, il y en a beaucoup qui arrivent de l'extérieur, hein. ils savent que le nid a été attaqué, donc euh, bah, ils viennent de suite voir ça. Donc là pour l'instant euh, un peu de la GoPro, ils s'occupent de moi, si je sens bien, voilà. Donc euh, le frelon européen, hein, nécessaire pour l'écosystème, mais euh, bah, là il est un peu génial. Donc il faut faire en sorte qu'il faudrait qu'il s'installe ailleurs. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager, un petit like, et je vous dis à très bientôt les DD.